J'ai eu la chance de, depuis mon arrivée en médecine -travail, de travail de connaître ce fonctionnement en équipe et euh, je ne saurais pas fonctionner autrement. Je pense que ce, le métier n'aurait pas de sens aujourd'hui euh, euh, juste avec un, un acteur unique en face de l'entreprise qui était le médecin de travail auparavant. Ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas crédible et euh, au-delà de, justement d'un rapport de chiffres, c'est surtout la richesse que ça apporte une, un fonctionnement à un, une équipe de santé-travail avec l'infirmière, avec une, une assistante d'équipe qui connaît les entreprises adhérentes, avec une assistante euh, conseillériste professionnelle qui va apporter aussi sa, sa lumière. Les, la connaissance de, des risques professionnels. Euh, ch chaque intervenant euh, aura ses compétences propres mais les compétences de santé et de travail ensemble, il n'y a que le médecin de travail qui les réunit aujourd'hui et tout se passe sous sa responsabilité. Certes euh, il est indispensable d'avoir confiance, donc la confiance se nourrit effectivement au quotidien pour que les, les gens puissent venir avec des idées et qu'on puisse les envoyer parce qu'on ne peut pas se démultiplier une fois de plus donc il y aura certainement des temps où chacun apportera sa, sa, sa connaissance auprès de l'entreprise le, et donc ça, ça se construit au sein de l'équipe et chacun va, va, va pouvoir la déployer pour qu'on soit efficace.